C'est votre supérieur qui vous a demandé de venir à ce rendez-vous, c'est bien cela Il ne nous a pas demandé de venir, il nous a plutôt menacé, en nous disant si on ne venait pas, on devait être renvoyé. Oui, en effet, on risque d'être renvoyé, c'est ta faute. À cause de toi, je risque de perdre mon emploi. Comment je vais faire Comment c'est ma faute Tu n'as pas fait ton travail tu ne fais rien, tu sabote le, le, le, le, le, le métier, tu salue le, le, la société à l'extérieur. Tu es mérité d'être envoyé. Attends, mais qu'est-ce que le client est en malheur C'est toi Toi, hypocrite Moi, hypocrite Oui Moi, hypocrite Oui, toi Tu mérites d'être envoyé. Attendez, je peux voir qu'il y a des tensions entre vous. C'est justement pour ça qu'on est là pour essayer de trouver des solutions, des accords, pour améliorer la situation. Je vais vous suivre durant tout ce processus, être au moins d'accord, d'essayer de trouver des accords et des solutions. D'accord. Alors, pour que cela puisse se faire, je vais vous demander de respecter quelques règles de base, pour que chacun de vous puisse s'exprimer et expliquer ses plaintes. D'accord La première règle, c'est de ne pas utiliser d'insultes de mots dénigrants ou pas respectueux. Je vais vous offrir la possibilité, plutôt toutes les possibilités, d'être honnête, d'exprimer vos plaintes et tout cela doit se faire dans un cadre professionnel et avec respect. D'accord La deuxième règle, c'est de ne pas couper l'autre. Je vais vous écouter, chacun de vous, vous aurez tout le temps de vous expliquer et de réagir par rapport à ce que l'autre a dit. Je vais vous demander quel est le problème pour toi, mais aussi d'écouter quel est le problème pour l'autre. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur cela Aussi, je vais vous demander de ne pas lancer de menaces ou d'ultimatum. Même si on va essayer d'analyser ce qui s'est passé, quel est le problème, mais on va surtout se concentrer sur le futur quel accord peut-on trouver Vous voyez, comme ça, tout ceci ne va plus se reproduire. Et ainsi, votre relation professionnelle deviendrait plus constructive. D'accord De toute façon, avec lui, ce n'est pas possible que cela devienne pire. Alors, est-ce que tu peux commencer par m'expliquer ton point de vue euh, D'accord. En fait, je m'explique. Euh, ça fait cinq ans que je suis dans cette organisation. Je n'ai pas de problème, mais il y a juste un an, on a décidé d'embaucher ce monsieur pour m'aider, vous comprenez Au début tout allait bien, je lui faisais confiance. Mais petit à petit, j'ai constaté qu'il n'était pas compétent, qu'il ne suivait pas les instructions et qu'il n'en faisait qu'à sa tête. Et après ça a empiré, il ne voulait rien comprendre. J'ai donc décidé d'aller le signaler à la direction. D'accord, c'est justement ce que je t'expliquais. Mais oui, c'est typiquement ça. Tu cherches chaque occasion de parler derrière mon dos. Attendez. Tu vas avoir l'occasion après d'expliquer ton point de vue. Et on s'est mis d'accord qu'on n'allait pas se couper et qu'on allait laisser l'autre s'exprimer et qu'on allait l'écouter. Tu peux le laisser finir. Ensuite, tu auras l'occasion de parler. Et lui, plus non plus il ne serait pas là en train de te couper. Ça va Oui, oui, oui, d'accord. Désolé. D'accord donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, j'étais donc obligé de le signaler à notre superviseur qui lui a donné un avertissement. Et vous savez ce qu'il a fait la semaine dernière Non, il a même appelé un de nos clients pour annuler l'ordre, si cela venait de moi. Ce n'est pas du tout professionnel. De un, il a commencé à venir en retard, il ne m'écoutait plus et dans le bureau c'était insupportable. Vraiment moi je vous assure, je n'en peux plus, je ne peux plus le supporter. D'accord, merci d'avoir partagé ton point de vue avec nous. Euh, D'après ce que j'ai compris, tu as eu l'impression que avec ton collègue, après un début où tout allait bien, euh, tu, as perdu, tu as perdu confiance en lui et tu t'es senti obligé d'aller en parler à ton supérieur. Et c'est ce qui a empiré les choses, n'est-ce pas? Exactement. Tu peux partager ton point de vue avec lui C'est vrai qu'il est plus ancien que moi. Il connaît la parole mieux que moi. Mais moi aussi, j'ai été réputé par mes expériences et mes idées. Tout ce que j'essaie de créer, il empêche. Il essaie de garder les choses telles qu'elles sont. Il contrôle toujours. Il consulte. Il ne me conseille jamais de faire une présentation, mais il exige de moi de le faire, que je lui montre tout, tout à l'avance. Je le soupçonne même de voler un de mes idées en les faisant passer les, les siennes. Voilà si je comprends bien, tu te sens limité, tu sens que tu n'as pas assez de, de marge, de manœuvre pour être créatif et de prendre des initiatives. Tu mentionnes aussi le fait que tu sens qu'il qu ne te traite pas autant que collègue au même niveau, mais autant que supérieur. C'est ça Lui, En effet, c'est ça que je me sens. Il est bien, il a les bonnes intentions, mais il est insupportable. Je comprends que cela doit être stressant et nous allons d'ailleurs essayer de trouver une alternative à cette fin décisive. Ainsi, je voudrais vous demander ce dont vous avez besoin pour travailler. D'accord. Ben moi, je voudrais tout d'abord être consulté pour des décisions qui concernent le travail. Je voudrais être impliqué pour des décisions qui concernent le travail. Voilà ma condition. Et concrètement, cela veut dire quoi je veux pouvoir, pouvoir participer à une réunion qui tous les lignes. voilà. Comment Ces réunions sont ennuyeuses et ça prend beaucoup d'éternité. Et ça, c'est du blabla. Mais au moins comme ça, je suis au courant de tout ce qui se passe dans la boîte, hein, au moins pour ce qui me concerne. Est-ce que cela est quelque chose d'acceptable pour toi C'est ennuyeux. Mais si c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Il devrait la direction pour lui.